Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Sandy, j'ai 27 ans, je suis correctrice et relectrice, je suis née dans le sud de la France, en Ariège, c'est pas très loin de Toulouse, ensuite je suis partie faire mes études à Paris et maintenant depuis presque un an j'habite à Albertville en Savoie. Et du coup si je m'adresse à vous aujourd'hui c'est pour vous parler de quelque chose qui a totalement bouleversé ma vie et mon quotidien. Donc ce sont les phobies et euh, bah, les crises d'angoisse. Euh, du coup j'ai vraiment deux phobies. C'est faire des crises d'angoisse parce que oui pour moi c'est vraiment devenu une phobie. Et j'ai aussi la phobie de faire un malaise, voilà, de faire un malaise, de tomber dans les pommes, ce genre de choses là. C'est arrivé il y a à peu près euh, deux ans, un an et demi, voilà, j'avais pas du tout ça avant. Et euh, depuis, ben. À l'époque, j'avais beaucoup de mal à sortir de chez moi. Je ne voulais plus du tout sortir de chez moi. Euh, je n'allais plus dans les grandes surfaces. Je ne faisais plus les magasins. Euh, même me promener, c'était devenu euh, compliqué. Et donc voilà, je, je sortais uniquement en fait pour aller à la, à la fac et vraiment quand il le fallait. Et à force, et à force, euh, pour me rassurer, en tout cas, je ne pouvais plus sortir de chez moi sans avoir un ou deux morceaux de sucre sur moi. Voilà, que je prenais tout le temps avec moi, ça me rassurait, parce que je me dis, si je me sens mal, euh, si, euh, si je sens que je peux faire un malaise, bah vite, je vais prendre un morceau de sucre, ou si je fais une crise d'angoisse, euh, je vais prendre un morceau de sucre, ça va me calmer. Et je me suis rendu compte que c'était quand même très rare que, que je prenne ce morceau de sucre, généralement, je ne le prenais pas, mais euh, voilà, juste l'avoir sur moi, ça me rassurait. Donc vraiment, mon, mon quotidien était devenu pas possible. Voilà, je me sentais tout le temps très très mal, euh, fatiguée, donc voilà, je ne sortais plus euh, même pour aller au bas de mon immeuble, c'était vraiment très très difficile et euh, je faisais des crises d'angoisse tous les jours. Vraiment, j'en faisais au moins une par jour, voire plusieurs d'ailleurs. Et euh, donc au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que même chez moi, je commençais à faire aussi des crises d'angoisse je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je me fasse aider. Et j'ai pris contact avec une praticienne qui m'a fait découvrir la méthode Tipeee. Donc euh, déjà, ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes que, que je ressentais quand je sortais. Euh, donc la méthode Tipeee déjà m'a calmée un petit peu, mais pas suffisamment pour euh, refaire euh, tout ce que je faisais avant. Donc euh, après, ça c'était à Paris, donc après j'ai déménagé donc, en Savoie. Et il y a quelques mois, j'ai fait la connaissance d'Eric, donc euh, voilà, en discutant avec lui, j'ai compris qu'en fait, j'avais peur d'avoir peur, parce que voilà, j'anticipais tout, Je hein, je vais pas sortir parce que je peux faire un malaise, euh, je ne veux pas conduire très loin de chez moi parce que je peux faire un malaise au volant, euh, conduire sur les quatre voies, c'était très compliqué, les autoroutes, n'en parlons pas, euh, voilà, toujours dans cette peur de faire une crise d'angoisse où... Euh, euh, ou de m'évanouir, voilà, tout simplement. Et euh, donc, euh, avec ces conseils, j'ai pris la formation PAP, donc peur d'avoir peur. Euh, c'est vraiment la formation qui m'a le plus aidée. Voilà, ensuite, à côté de ça, j'ai la maxophobie et j'ai aussi la méthode Tipeee, bon, même si je connaissais déjà. Euh, ces trois formations sont top, mais c'est vrai que la formation des PAP, pour moi, c'était celle qui m'a le plus euh, aidée parce que euh, j'avais vraiment besoin de de refaire tout ce que je faisais avant, voilà, je, je n'en pouvais plus, de ne plus rien faire. Donc, j'ai pris cette formation, je l'ai appliquée très vite, justement parce que, euh, voilà, j'avais vraiment envie de, de refaire comme avant, et je me disais, mais si je n'essaye pas, euh, bah forcément, ça ira pas mieux, quoi. Euh, donc, j'ai essayé, j'ai fait beaucoup d'efforts, je l'ai pris, euh, si je ne me trompe pas, au mois de novembre 2019. Voilà, donc depuis j'ai fait beaucoup d'efforts, je sors sans sucre sur moi maintenant. Voilà, depuis, c'est la première chose que j'ai appliquée. Donc depuis novembre, je sors, euh, je sors sans sucre sur moi. Voilà, il n'y a, y a pas de problème, j'ai plus besoin de ce rapport-là, de, de protection entre guillemets, de, de me rassurer. Voilà, j'ai plus besoin de ça. Euh, ensuite, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Hein. Depuis je ressors, euh, je peux me promener. Euh, je, je vais dans les grandes surfaces, je vais dans les magasins... Euh, voilà, j'ai euh, conduit plusieurs fois toute seule, euh, j'ai conduit plusieurs fois seule et accompagnée sur les quatre voies. Donc voilà, j'ai quand même encore un peu de blocage par rapport à ça. Les autoroutes, je ne l'ai pas encore fait. Euh, même les quatre voies, voilà, j'ai encore un peu de mal à, à me lancer, mais euh, je reconnais quand même que ça va mieux parce que voilà, je l'ai fait, je l'ai même fait seule. Euh, donc voilà, je sais que j'en suis capable euh, Alors qu'avant, jamais de la vie J'aurais pu le faire Ça c'était sûr et certain Donc voilà, donc depuis euh, Je me sens plus apaisée aussi euh, Avec la méthode Tipeee Et avec le fly que je fais à peu près 2-3 fois par jour Voilà, donc c'est vrai que je me sens plus calme Depuis, je fais plus de crises d'angoisse Ou alors c'est... Ça peut arriver, mais ça va être très très rare Vraiment très très rare euh, mais voilà, je peux passer tout un en mois entier sans faire, sans faire une crise, donc euh, c'est une victoire, hein, voilà, euh, clairement, autant le dire, hein, je suis quand même très fière de moi, parce que tout ce qui peut paraître futile et très simple pour, euh, pour n'importe qui d'autre, pour moi, c'était une montagne, voilà, euh, oui, rentrer dans un magasin, pour moi, euh, c'était juste impossible, je perdais mes moyens, je paniquais et, et je ne pouvais pas, donc soit j'essayais quand même, parce que j'avais toujours cette volonté d'essayer, mais soit j'essayais et je ressortais euh, au bout d'un moment parce que voilà, je ne me sentais pas bien. Voilà. Euh, mais maintenant, voilà, j'y vais, je vais dans les grandes surfaces, je peux prendre ma voiture. Euh, voilà. J'ai encore un peu cette anticipation qui, qui est toujours là, mais voilà, je, je travaille là-dessus euh, avec le fly, notamment. Et puis, euh, et puis, je me dis que de toute façon, on il faut, il faut y aller. voilà J'ai un objectif, c'est de revivre tout simplement parce que je ne vivais plus. Et déjà, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que rien que de se sentir déjà plus, plus calme, plus serein, ça aide déjà beaucoup à, à appréhender euh, bah, le, le quotidien, voilà tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on a à faire aussi. Donc euh, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes un peu comme moi et que vous avez... Euh, une anticipation constante pour toutes les choses Honnêtement euh, la formation PAPE, elle peut vraiment vous, vous aider, clairement Et ensuite, avoir la formation, c'est bien euh, Mais l'appliquer, forcément, c'est mieux Parce que si on a la formation et qu'on ne l'applique pas, ça ne sert strictement à rien voilà. Il faut avoir confiance en soi, il faut se dire que de toute façon, rien ne peut nous arriver voilà, C'est quelque chose que j'ai compris, je me suis dit, bah, si je suis une crise d'angoisse ben, je vais faire la méthode Tipeee dans un coin et puis ça va me calmer. Euh, si je fais un malaise, euh, ben déjà pourquoi forcément je ferai un malaise Voilà, donc... Non euh... voilà, j'essaie vraiment d'avoir ces pensées-là, ces pensées positives. Et à chaque fois que je réussis quelque chose, euh, surtout, je me félicite parce que... Bah, ça me rend fière en fait tout simplement. Donc voilà, donc euh, pensez à la formation PAP si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un accompagnement. Et surtout, bah, osez, voilà. C'est vraiment le, le premier pas le plus difficile. Même si ça paraît euh, infaisable, bah, c'est faisable en fait, tout simplement. Voilà. Il faut se dire ça. C'est le premier pas le plus difficile. Et, et une fois qu'on y est, ça roule, voilà, tout simplement. Donc euh, voilà. J'espère que ce petit témoignage pourra vous aider, mais en tout cas, il faut foncer, il faut oser, et rien n'est grave dans la vie, voilà, il faut se dire ça, rien n'est grave, euh, tout peut changer, voilà, hier je faisais des crises d'angoisse tous les jours, aujourd'hui j'en fais quasiment plus du tout, et voilà, si on m'avait dit ça il y, a, il y a un an, même il y a quelques mois, j'aurais dit, bah non, en fait je vais passer toute ma vie cloîtrée chez moi, à broyer du noir et, et être malheureuse, voilà, mais c'est pas vrai. Donc voilà, j'espère en tout cas que, que ce témoignage voilà, vous, vous aura aidé. Foncez, osez, vivez. Et euh, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je finirai vraiment sur, sur ce mot-là. Vivez et vivez pleinement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et peut-être à bientôt.